Les prix où les biens haut de gamme sont les plus élevés au monde, eh bien, on va étudier dans cette vidéo les prix au mètre carré en allant du plus haut au plus bas dans certaines capitales internationales. Et vous allez voir que si vous vous disposez d'un million de dollars US, soit l'équivalent de 945 000 euros à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, vous allez voir combien de mètres carrés vous pourriez vous offrir si vous décidiez d'investir un million à l'étranger. Bonjour, ici Romain Armato, je suis PDG de Life Invest. Et si vous voulez développer votre résilience financière en investissant dans l'immobilier, mais pas n'importe où, eh bien, je vous invite à aller sur www.lifeinvest.eu. Allez, c'est parti, on saute sur mon écran en live de notre bureau temporaire du Mexique, toujours sur un format de carte mentale filmée. C'est parti. Alors, on récupère les infos de Statista, qui eux-mêmes ont récupéré les informations de Knight Frank. d'accord, Et c'est basé sur des taux d'échange qui sont calculés euh, en date du 30 décembre 2022. On passe directement sur cette infographie. On s'aperçoit que en première position, c'est Monaco. Monaco, qui, pour un million de dollars en moyenne, euh, vous offre 17 mètres carrés. Alors, disclaimer, hein, bien sûr, c'est une moyenne. Ça inclut le beau, le moche, le à refaire. Mais euh, on se concentre sur des propriétés haut de gamme. En seconde position, pas surprenant, Hong Kong 21m2, ensuite suivi par New York 33m2, Singapour et Londres sont ex éco avec 34m2, Genève avec 37m2, Los Angeles 39m2, Paris 43m2, Shanghai 44m2, donc ville de tir 1 chinoise, qui a connu une explosion qui a doublé ses prix en quelques années, je crois en 2016, d'où l'importance d'investir ben, là où c'est en boom. J'aime bien dire souvent que lorsque c'est la crise quelque part, c'est le boom économique ailleurs. On s'aperçoit que dans certaines villes de terrain, en Chine, eh bien les prix au mètre carré sont devenus très élevés, suivi de Sydney à 44 mètres carrés, Beijing 58 mètres carrés. On s'aperçoit toujours que le prix au mètre carré est très élevé là, dans, ce, dans ce pays. Euh, et ce qui fait directement sens avec euh, les clients qu'on accompagnait entre 2013 et 2017, euh, chinois de Chine continentale, qui cherchaient à diversifier sur le plan géographique pour des raisons d'immigration, de diversification, de rendement, de style de vie, et, et aussi pour accéder à des prix d'immobilier plus accessibles. Suivi par Tokyo, 60 m, carrés, Miami, 64, Berlin, 70, Melbourne, 87, Dubaï, 105 m, carrés, Madrid, 106 m, carrés, Mumbai en Inde, 113 m, carrés, Suivi par l'Afrique du Sud, et Cape Town, 218 m carrés, et Sao Paulo, 231 m. carrés. En gros, si tu souhaites tu disposes d'un million à investir à l'étranger, tu vas pas aller bien loin avec Monaco, avec 17 m carrés en moyenne, et, et Hong Kong non plus, New York non plus, Genève, Paris, Singapour, Londres, Los Angeles, Shanghai, étant dans le top des destinations les plus élevées. Euh, on va faire une petite mention honorable et comparer avec euh, le marché dans lequel on investit activement en ce moment, qui est la Lettonie. Euh, bien sûr, hein, c'est pas forcément comparable, étant donné que c'est un petit pays balte. Toutefois, bon, par transparence, c'est ici qu'on investit, donc on va en parler. Euh, on s'aperçoit selon le rapport d'Oberhaus, que les prix pour les biens haut de gamme dans le centre de, du pays, de la capitale, soit Triga, aussi entre 5 000 et 7 000 euros du mètre carré. Et je vais vous montrer ce qu'on peut s'offrir, notamment sur City 24 dans ces gammes de prix. Et on peut s'apercevoir que ce sont des biens euh, de haut confort, dans une dans une ville euh, d'avenir au sein de l'Union européenne, pour différentes raisons dont je parle sur la chaîne. Je t'invite à regarder les vidéos hein, en intégralité fait si le, le sujet de la diversification, de l'investissement, euh, de la résilience financière te parle. Tu vois, on a ici 220 mètres carrés pour cinq pièces, donc une terrasse, sur quelque chose d'assez joli, moderne, on peut trouver de l'ancien également, avec euh, du cachet historique. Comme cet appartement de 193 mètres carrés, avec moulure, parquet, on dirait du, presque du Versailles. De nouveau, dans le centre de Riga, mis en avant par Sosbiz. Chandelier, cheminée, en excellent état. Confortable, c'est chic, c'est beau. On apprécie encore cet exemple-ci, 146 mètres carrés, 970 000 euros. Là, on a complètement accès à, un, à je dirais, à un spa donc avec jacuzzi, hammam, euh, c'est canon. Dans le haut Riga, donc petite ville médiévale pavée. Absolument fantastique, je vous recommande d'y aller. D'ailleurs, si vous n'êtes jamais allé dans les Pays-Baltes, c'est à faire. C'est le, le calme, l'environnement sécurisant et, euh, et, et le confort que peuvent proposer certains établissements en termes de services euh, pour les expatriés, particulièrement en Lettonie. Euh, raison pour laquelle nous allons nous installer en Lettonie et développons le marché laiton. Euh, c'est vivement recommandé. C'est très chaleureux, il y a un côté historique très charmant, et puis euh, c'est stratégiquement situé au sein de l'Union européenne, donc à développer. En comparaison avec l'Estonie, marché dans lequel on a investi, et avons profité de la plus forte augmentation des prix au mètre carré d'Union européenne ces dix dernières années, suivie d'ailleurs étroitement par la Lettonie, là, on peut s'offrir... 92 mètres carrés, près de 100 mètres carrés, 3, 3 pièces, 2 chambres. Pour 990 000, c'est ce que je dis d'ailleurs régulièrement, c'est que les prix de l'immobilier à Tallinn, Estonie, pays voisin de la Lettonie, elles sont bien plus élevés, donc il faut déployer davantage de capital pour, pour s'offrir un bien, un bien de, de qualité similaire. Là, on est sur un sur un 10 600 euros du mètre carré. Euh, étant propriétaire là-bas, j'apprécie la hausse fulgurante des prix. Euh, maintenant, puisque c'est devenu euh, un, un profil un profil différent, euh, on, on se tourne vers, vers euh, le marché de la Lettonie, étant donné que euh, les prix d'entrée sont moins élevés, que les rentabilités locatives sont bien meilleures, et que selon moi, le potentiel d'avenir est euh, le plus stable, le potentiel de le retour sur investissement est plus sécurisé dans ce pays, pour différentes raisons, que j'aborde sur la chaîne également. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a quand même de belles choses pour s'offrir un petit à terre en dehors de son pays d'origine, et de surcroît, non loin de la France, de la Belgique, puisqu'on est à 3 quatre 4 heures d'avion, ce qui permet d'avoir une carte à jouer. Et là, on a une autre possibilité, pour 990 000 euros, 7195 euros du mètre carré, là c'est dans le centre de Tallinn, 137 mètres carrés, 4 chambres, 5 pièces, avec vue tout joli, commercialisé par Christie's, International Real Estate. C'est beau, on apprécie. On a vu ensemble là, quelles sont les destinations les plus.. Zonéreuse dans le cadre de Trophy Property, dans le cadre de propriétés de luxe à l'étranger, avec une possibilité d'Estonie et de Lettonie euh, qui valent le coup d'être mentionnées pour s'offrir du mètre carré à un style de vie confortable et pour voir ce qu'on met en place personnellement chez Life Invest et amorcer eh bien, ta résilience financière en investissant dans un premier, dans deux biens immobiliers à l'étranger sans casser la banque. Tu peux aller sur ww.lifeinvest/invest. et tu vas avoir accès à nos dernières offres d'investissement clés en main. J'espère que cette vidéo t'inspire. Fais-le-moi savoir en commentaire où est-ce que tu investis, où est-ce que tu comptes investir, dans quel pays précisément. Partage cette vidéo à un ami que ça pourrait aider. Et on se retrouve dans la prochaine pour la suite des festivités.